Chicago. Beaucoup de personnes voient dans les tâches, dans les nuages, le visage de Jésus ou le visage de la Sainte Vierge, et d'autres ne voient pas la même chose. Bon, il faut avouer que certains sont de mauvaise foi, car quelquefois les tâches sont tellement évidentes que l'on ne peut pas ne pas voir la Sainte Vierge comme dans cette vidéo, prise à Chicago sous le pont de la voie express. Je pense que ces personnes ne veulent pas voir l'évidence, car cela entraînerait un changement radical dans leur vie. En effet, si le ciel est bien là, toute leur vie, ils se sont trompés et ils ont pris le mauvais chemin, ce qui entraînerait un changement radical dans leur vie et ils commenceraient à prier à, aller à la messe. Bien sûr, ils ne veulent pas voir l'évidence, car cela serait trop perturbant pour eux, ils remettraient en cause leur raisonnement, leurs décisions, leur manière de vivre et en plus, il faudrait qu'ils acceptent qu'ils se sont trompés, non pas une fois, mais toute leur vie et là, leur orgueil serait fortement touché. Ils doivent être humbles et se rabaisser en disant « on comprend rien, mais le ciel est bien là. Il y a un Dieu qui m'a créé et aimé toute ma vie et moi je l'ai haï, et détesté et je l'ai combattu. Qui je suis pour ne pas aimer l'amour et ne pas aimer mon créateur ?» Revenons à la vidéo, un flux régulier de fidèles et de curieux dépose de nombreux portraits ainsi que des fleurs et des bougies, dans un passage souterrain de la voie rapide à Chicago sur le mur de béton, une tache jaune et blanche représente l'image de la Sainte Vierge. Nous croyons que c'est un miracle a déclaré a déclaré Ibia, 42 ans, nous avons la foi et on peut voir son visage. Les pèlerins se sont mis à prier le chapelet devant l'image de Marie, certains l'ont embrassée et beaucoup ont prié en déposant une bougie et des cadeaux. La tâche est probablement le résultat d'un écoulement de sel selon le ministre des transports. Nous n'avons pas l'intention de nettoyer le site. Hélas, des personnes mal intentionnées ont détruit la tâche et ont détruit l'image de Marie Mais Marie nous le dit sur de nombreux lieux d'apparition À la fin mon cœur immaculé triomphera le bien a déjà gagné